Et bienvenue sur votre plateau, les Boss Lady Show. Yes. Je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Et ce soir, nous allons encore parler d'un thème Très, très, très intéressant. Et comme d'habitude, je suis entourée des boss ladies. Il y a près de moi Marie-Alexandra. Yeah. Hello, hello Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Bonjour, bonsoir. oui. Bonsoir. Comme dit souvent l'apôtre, tout dépend de l'heure à laquelle Exactement. vous regardez. Exactement. Bonjour bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Voilà. Bonjour. voilà, alors... Euh, bonsoir. D'emblée, d'emblée, nous vous invitons à, à partager ce lien, voilà. Oui. À inviter un maximum de personnes. Voilà, je crois que la famille de Marie-Alexandra oui. est connectée. Oui, alors on m'a fait les big up à ta Alors, big up, alors, alors on va commencer par euh, <rire> mes cousines, les essentiels. Voilà, je vous big up. Euh, merci de me soutenir dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Merci du fond du cœur de regarder cette émission. Et merci on dirait de un discours tôt. des Grammys. Ouais. <rire> en fait, la manière qu'elle parle, j'ai envie d'être essentielle. Dirait, moi aussi, pourquoi parle comme ça Un discours de Grammys alors je tiens à remercier ma, frère, ma mère, ma sœur, un jour, un ma jour n'est pas. Oui, en fait, Pour je m'entraîne. Non, tu t'entraînes avec les essentiels. Je m'entraîne. Les essentiels, avec avec Les vu essentiels, voilà. voilà. C'est quoi ce truc c est, c est, c est, Les essentiels. en fait, on a un groupe de. Les huiles. Mais vraiment. Non, c'est juste qu'on a, on a trop de cousins et cousines chez moi, donc on a mm. un groupe de préférés comme ça. Ah, les, vieilles... les élus, les, les cousines, cousines essentiels, essentiels. Voilà. les essentiels. Ok, ben <rire> coucou les essentiels de la famille de ma mère, Alexandra. Bonjour les Essentiel. Voilà, voilà, voilà. Et euh, à part donc la cousine des Essentiels, nous avons la cousine... Les... Non, les so les... la sœur des envieros. Ouais, salut tout le monde. Salut les envieros. On euh, dirait dynastie ben, Voilà, c'est ouais, ça. ça. Oui, on est nombreux sur Terre. Bienvenue, Daphné. Comment tu vas ben, Je vais très, très bien. J'espère que toi aussi et vous aussi. Ouais, donc, on ça va, va bien. Ouais, bien. Ça va, ça va, ça va. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé euh, les émissions... Euh, euh, qu'on qu a fait dernièrement, là, ouais. les émissions des dernières semaines, c'était vraiment très intéressant, oui. tel que j'ai suivi, parce que moi, je suis hein, les émissions. Bien les sûr, Bien, après, il faut. Alors, voilà. oui. Je les regarde, je regarde parce mm -hmm. que c'est trop intéressant. Mm -hmm. Et j'ai aimé euh, le thème qui a été abordé la semaine dernière. Et j'ai aimé aussi le thème, en fait, qui va être abordé euh, euh, justement, la semaine où ben j'ai reçu sur ce plateau encore une fois, encore une en fois, encore. <rire> grâce Mélodie ah. et grâce Mélodie, et reviens encore, c'est quoi, ah. c'est la troisième Welcome, Welcome back Au bout oh, d'un moment, euh, voilà, les choses sont faites. Hein. C'est ça, ok, désolée. Au bout d'un moment, voilà, c'est une évidence, c'est Il faut accepter l'évidence. C'est ça, ok. Nous avons accepté l'évidence, en tout cas, bienvenue <rire> sur ce plateau oui. encore une fois. Mais on a fait une très très belle émission oui. celle de la semaine dernière et, euh, et c'est vraiment génial mm -hmm. top Play, tip top aux oignons ok c'est quoi le thème d'aujourd'hui mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ce que les le jaloux des... ne, vous pas, <rire> ne vous diront pas <rire> Hé hey il y a les jaloux dans la vie ah oui. malheureusement vous avez rencontré des Toujours, jaloux ouais. pas vous avez rencontré des vous avez forcément fait une expérience vous avez rencontré des jaloux oui ou peut-être que c'était peut vous les jalouses. Oh. Non, non. Que Dieu m'en garde. Hey. Non. <rire> ah, I'm alors, moi, je Dieu sais que j'ai des défauts comme tout le monde, mais l'un des défauts que je n'ai pas, et je suis sûre que je ne l'ai pas, mm. c'est la jalousie envers les autres. Mm. En tout cas, envers la réussite des autres. C'est bien. Je suis contente bien. et c'est tout. C'est voilà. bien ça. Mais j'ai rencontré bien. une jalouse, vraiment cette Moi, j'ai toujours <rire> pensé que, en fait, je suis tellement... Mais j'ai toujours pensé ça de moi. Je suis tellement focalisée dans mmh. moi et mmh. ce que je fais moi, que mmh. je n'ai pas le temps. En fait, je pense que je n'ai pas le temps d'être jalouse parce que je n'ai pas le temps de regarder. Ça. Mais, tu vois Ça, enfin, ah, ça voilà. c'est bien. Hein. Ouais, mais c'est un peu un défaut parfois, tu sais. On m'a reproché le fait de pas trop m'intéresser à ce que les autres vont forcément faire. Peut-être un peu, on peut dire ouais, t'es égocentrique parce que t'es concentré sur toi. Mais je suis focalisée, en fait. Ah, mais c'est clair que si tu dis ça en entretien, ils vont te dire non, excusez-moi, trouvez-moi un vrai défaut. Voilà, tu vois, parce que quand on fait les entretiens, alors quel est votre défaut, Défaut qualité, qualité Je suis perfectionniste. c'est En fait, je suis trop focus sur ma tâche. En fait, les défauts de mes qualités. non, non. Non mais c'est sympa, mais vraiment très honnêtement même si euh, j'étais pas focalisée ou que euh, j'étais complètement en train de flopper dans ma vie, je n'ai jamais eu cette euh, cette jalousie envers mmh. la réussite de quelqu'un. Ça. ça peut être euh, euh, l'envie de réussir autant que la personne, mmh, mmh, mais c'est mmh. pas du tout euh, dans le sens où mais je l'envie tellement que il y a quelque chose de mauvais et tout. Ouais. non, j'ai jamais été comme et ça. Et puis là où les jaloux sont même pas intelligents c'est que ils jalousent une personne alors qu'ils ne sont pas capables peut-être de, de, de, de payer le même prix que la bah personne oui. en fait. Oui, c'est ça. Vois? Parce que parfois, bah, on ne sait pas pourquoi la personne est passée pour en arriver là. Donc nous, on voit juste le résultat, mmh. mais maintenant, le chemin mmh le prix à payer, est-ce qu'ils sont capables d'en arriver là, en fait Est-ce qu'ils sont capables d'apprendre les question. mêmes choses Mais en parce fait, que très souvent, on va... Et la Bible dit quand même que l'homme regarde à ce qui frappe aux oui, yeux. c'est ça. Donc, très souvent, on va s'attacher finalement au succès mmh. qui est visible. Les mmh. yeux Ouais, parce les yeux. Et ça yeux. pousse à pêcher. Et je vais vous raconter une anecdote sur la jalousie. Quand j'étais plus petite, je faisais de la gymnastique et mmh. j'étais arrivée à mon cours de gymnastique du mercredi après-midi avec un nouveau pantalon. Wow. super jolie et tout et toutes les copines. Elle dit ⁇ Ah il est beau ton pantalon !⁇ Il y a une fille qui était jalouse de moi à la gym. Mais elle était jalouse de, voilà, de la manière dont je faisais et tout. Mmh. Et cette fille m'a volé mon pantalon. Ah ça veut dire que à la fin du cours, j'avais pas de pantalon pour rentrer chez moi. Long. Ça, ça c'est. Je suis rentrée sans pantalon et je vous dis. Attends, comment sans pantalon tu es rentrée Non, je suis rentrée sans pantalon parce que quand tu fais la, la gym à l'époque. Non, mais t'as un juste corps. Donc tu es rentrée en juste Donc tu as corps. un body. Ben non, en fait, la, la prof. Elle a vu que j'avais pas de pantalon, elle m'a dit Je peux pas te laisser rentrer chez toi toute seule. J'avais quoi 10 ans Elle m'a dit Je te raccompagne jusqu'à jusqu <rire> chez toi. Et elle m'a attaché son pull wow. autour de la taille et j'avais pas de pantalon dans la rue. Ça, c'est le Ça haut niveau de la Mais laisser, parce que hein. la fille jalouse m'avait volé ce pantalon. Et <rire> attends... Ah oui, et je hey. savais qui, qu au bout du compte qui c'était parce et... qu'elle était trop bizarre. Ok, est-ce qu'un jour elle a reporté ce pantalon devant toi a je, Tu vois, le problème c'est que j'étais tellement naïf que j'ai pas, pas fait parce attention. Parce que tu oh. peux reporter le pantalon et puis tu as oublié à que tu l'avais <rire> volé. volé. Non mais c'est pas parce que c'est pas possible. J'ai cherché partout, il n'y a pas de pantalon. « Je suis rentrée chez moi sans pantalon. Oh, » a des histoires. La jalousie, quand même. À tous <rire> non, mais Souvent, mais je, je me dis « Mais elle a, elle a vécu sans vie. » Mais possible. des fois, je pense à ça. Je me dis « Mais Seigneur, mets-moi moi sur le chemin de la personne pour qu'on puisse euh, Pourquoi se régler. »« Tu vas lui prêcher l'évangile. » ben, Je lui ai demandé « Mais est-ce que tu es fière de toi ?» Tu sais que <rire> je lui posais la question. Ah, « Je si suis rentrée sans pantalon. » Mais c'est dangereux. Ça Heureusement que ce prof était là pour m'aider, pour m'apporter pour cette sécurité. Vous imaginez une fille de 10 ans qui rentre sans pantalon Enfin, bref. Merci beaucoup, Daphne, pour tes an anecdotes incroyables. Franchement, mmh, dans, dans cette émission, Daphne, elle a toujours des exemples. Ouais. Je ne sais pas où elle vit, comment elle a vécu sa vie, surtout son enfance, parce oui. que oui. c'est souvent dans l'enfance oui, oui. qu'elle qu fait des expériences comme ça. <rire> mais enfin, bref, en tout cas, aujourd'hui, vous savez, l'idée, ce n'est pas simplement aussi de dénoncer. Nous, on n'a pas le ministère de la dénonciation. Oui. J'aimerais simplement rééquilibrer un peu le débat. Moi, mmh. personnellement, je ne sais pas pour vous, mais mmh. je n'ai pas aussi le ministère de la dénonciation. Amen. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de dénoncer les jaloux, mais en fait, c'est quand même de, euh, de parler de, de, on va dire, de certaines maladies mmh. qu'on va retrouver particulièrement chez les femmes, mmh. mais aussi, en fait, c'est aussi pour t'aider toi, premièrement, à avoir du discernement par rapport à ah, ton oui. entourage mmh. et deuxièmement, à ne pas être la personne qui est de l'autre côté, oui. justement, mmh. en fait, te protéger parce que dans, dans cette quête, en fait, du succès, dans cette quête de la réussite, tu seras forcément confronté à des personnes qui réussissent plus que toi, oui. euh, voilà, qui, qui arrivent mieux que toi. Oui. Tu seras forcément confronté à des personnes qui seront, il qui y, y en aura une qui va être première et toi tu vas être deuxième en oui. fait. C'est okay. la vie et, et c'est pas, pas la fin du monde. Et j'ai l'impression que même, tu vois même parfois les chrétiennes en fait, le fait qu'on dise « Tu seras la tête et non la queue » et on entre en fait dans cette espèce de mm. compétition euh, très, très... Euh, une compétition malsaine. malsaine. Oui. Oui. Où en oui. fait, euh, on vise à être la tête mais, mais à toujours écraser les autres. C'est mm. pas pour ça que Dieu nous positionne à être la tête. Moi, je crois qu'un leader, en fait, n'écrase pas les gens. Il les entraîne avec lui. Yes J'aime hein, bien. Ouais, J'aime bien. Voilà, donc euh, quand on dit euh, « Je serai la tête et non la queue », il ne s'agit pas de marcher sur les gens pour y arriver. Il s'agit justement bah, d'apprendre à devenir, à être ce leader mm. qui va aussi entraîner d'autres personnes, qui vont aussi les influencer, yes. justement, pour qu'ils deviennent oui. eux aussi la tête et non la queue. Oui, c'est vrai. Et, et, et ça fait une chaîne de tête. <rire> oui, c'est vrai. Plusieurs oh, bah têtes oui. comme ça, plop, plop. Plusieurs têtes, c'est possible. Chaise, ça fait une chaîne de tête, une chaîne, chaîne de premiers. Et puis, oui. euh, dans, dans l'émission précédente, et je pense même que c'est grâce Mélodie qui l'a dit. Non, c'était pas grâce Mélodie, c'était Inès, Inès mm. qui l'a dit, qui a dit qu'en tous les cas, euh, même si Dieu nous appelle à être la tête, Chacun a son couloir, en mmh. fait. c'est l'objectif. C'est que dans ton domaine, soit la tête, tout simplement. Soit la tête dans ton couloir. Ok, oh, qu ce que les jaloux mmh. ne vous diront jamais mmh. quand mmh. ils vont voir ce que vous faites, Et ils eh. ne vous diront jamais ça. La première <rire> chose que j'ai remarqué que les jaloux ne disent pas, c'est Ok, Daphné, tu m'inspires. Mmh. Ou ce que tu fais, Malex, m'inspire. Mmh. Ou euh, euh, grâce, Mélodie, euh, voilà, je, je t'ai vu quelque part et ça m'a inspiré. Comment tu as parlé, m'a inspiré. Qu'est-ce que vous en pensez mmh. C'est incroyable que tu parles d'inspiration parce que... J'allais justement dire qu'une personne qui est jalouse manque d'inspiration. Ah ben, ben. Non, mais oui. Mais oui, c'est que tu pas. En fait, t'es pas inspirée. Ça que Mais, mais c'est vrai. Normalement, quand tu regardes violent. quelque chose que tu aimerais accomplir, ça doit te donner de l'air frais dans ton cerveau, dans tes neurones, dans les fils là. Ouais. Ça doit normalement apporter un vent frais qui te permette de ajuster. C'est ça l'inspiration, c'est quand oui, l'air arrive et c'est quand et après ah, tu as une idée. Oui, et qu'après, tu vois, comme dans les dessins animés, ça s'allume comme ça, bing, bing, bing, et t'as une idée. Je, je pense ça. C'est comme ça que ça se passe chez toi. C'est-à-dire oui. que tu es là et puis bing, bing, bing, oui. et ton cerveau est rafraîchi. Oui. Et là, t'as les idées Exactement. qui arrivent. Wow. Exactement. Mais c'est puissant ce que tu viens de dire. Une personne jalouse, c'est une personne qui, qui manque d'inspiration. manque d'inspiration. Oui, Ou oui. qui n'est jamais satisfaite aussi parce qu'elle peut être inspirée elle peut avoir des bonnes idées, mais elle va dire que « oh non, pourquoi moi j'ai cette idée, je veux l'idée de Daphné ». C'est voilà. vrai. Donc ça peut vrai. être aussi une personne qui n'est pas satisfaite et qui ne, enfin, qui ne sait pas se satisfaire justement de ce qu'elle a. Oui, C'est une personne aussi voilà qui n'est pas visionnaire parce que peut-être que cette idée que tu vois petite, elle est amenée à grandir et peut-être à dépasser l'idée de Daphné, en oui, fait, tu vrai. vois. Mmh. Donc, au moins, un jaloux est insatisfait et pas vieux. Je dirais aussi que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire parce que... <rire> non, mais pardon. Et grâce, Mélodie, tu mais... veux hey, encore... revenir c'est <rire> de la douceur. La... <rire> quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a trop de temps à faire. Parce que si tu as le temps de toujours... De... « Oh, Daphne, si je veux faire comme elle. Oh, mais non, mais c'est mieux ce qu'elle fait mal. »« Oh, mais non, parce que grâce, elle fait ça, ça veut dire que en tu fait, n'es pas concentrée. » Normalement, <rire> si tu es focalisé sur tes trucs, sur tes dons, tes projets, tes talents, en tu fait, n'as tellement pas le temps d'aller gratter chez les autres que tu vas juste, tu vas constater qu'un tel il fait ça, tu vas t'améliorer et tout, mais tu vas toujours rester dans ce que toi, en fait, tu as à faire. Mm -hmm. Donc, si es jaloux, bon. euh, tu es jaloux, c'est que pardon. ça fait mal à la personne de dire tout simplement que ce que tu as fait m'inspire parce qu'elle a l'impression que ça lui enlève sa valeur à elle. Mmh. Vous voyez, moi, je pense... Déjà, la valeur, pour moi, ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Mmh. C'est quelque chose qu'on décèle, qu'on accepte et qu'on met à disposition mmh. pour avancer ou pour l'avancer des autres. Mmh. OK Mais une personne jalouse, c'est une personne qui quantifie sa propre valeur, mmh. oui. qui estime, du mmh. coup, qu'elle est maigre ou que c'est peu. Mmh. Et on du on coup, parait, si hein. moi, je dis à Pasteur Grace ce que tu as fait m'inspire, c'est comme si j'enlève la petite portion de miette mmh. qui reste et je te et la donne la et du donne. coup, je ne reste avec mmh. rien. Mmh. C'est pour ça que la personne ne parvient pas à te dire mmh. que ce que tu fais l'inspire. Mmh. C'est parce qu'elle pense que ça la dépouille elle-même. Mmh. Mmh. Moi, je vais parler aussi dans l'autre sens. Vous savez, il y a des gens aussi qui ne vous disent pas que vous les inspirez parce que vous êtes vous êtes arrogant. C'est vrai. Non, parce que certaines Aïe. personnes... Oui, non, c'est la vérité. Ah certaines personnes, en fait, elles font les choses bien. Oui. Mais parfois, tu as envie de lui dire à m'inspire, mais quand tu vois son attitude, tu te dis non, ah, je ne vais oui. pas rajouter encore de son arrogance, non, là, ça un peu plus non, de, de, de sa fierté. de mmh. ce Parce qu'il est tellement fier de ce qu'il a mmh, fait, tu vois. Tu es tellement fier de, de, de ton accomplissement, de ta réussite. C'est comme quand on dit, en fait, euh, comment dire, attends que ce soit les autres mmh. qui viennent te congratuler oui, te, qui te félicite attends euh, que ce oui. soient les autres qui viennent te dire oh bravo et au lieu d'être tout le temps parce que je comprends au nom de euh, de, de, de, de la confiance en soi de s'encourager soi-même alors on se donne des paroles valorisantes moi tout le monde me connaît ici hein, je me donne des paroles valorisantes mm -hmm. voyez. mais en vrai. fait je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême euh, dans être hein. et, et, et empêcher aux autres finalement de venir te dire ben, « Merci, tu m'as inspirée mmh, » et c'est mmh, impossible mmh. de dire à une personne à, qui est arrogante, pardon du mot, mais c'est fort, mais c'est bien, mmh, tu dois l'entendre. Mmh. C'est impossible de dire à une personne « tu m'as inspirée » alors que tu vois déjà voilà l'attitude qu'elle qu affiche en fait. Ça, ça n'aide pas en fait, mmh. ça n'aide pas parce que finalement, euh, au lieu de te dire… Enfin, euh, je ne sais pas, moi si je me dis j'ai réussi quelque part, je me positionne en tant que leader et comme je dis un leader tire les autres en fait. Oui. Mais si tu es arrogant, tu ne vas tirer personne. En fait, tu vas juste tirer profit de la gloire juste pour toi-même. Alors oui, qu'en oui. réalité, le but en fait, enfin, pour moi en tout cas, le but de la réussite, c'est aussi d'amener les autres à réussir. Donc quand maintenant les gens ont envie d'être comme toi, entre guillemets, et que toi, tu, tu, tu te glorifies, oui. ça, ça oui. Mais là, tu ça parles de, de leadership et c'est intéressant. Et en même temps, je pense que c'est une position très sensible parce que le, mmh. le, le leader, quel que soit le domaine confondu, il va avoir une vision assez panoramique des personnes mmh. qu'il encadre. Il apprend à les connaître et il cible. Ouais. Ah, elle a ou il a telle dont telle aptitude et il peut en être jaloux aussi. C'est ah pas oui. parce qu'on occupe une position wow. de leadership ah oui, qu'on oui, ne oui, peut pas vrai. être la, jaloux Jalous des de, autres. De, ouais, ouais, de la personne. Ne, mmh, on, tu vois, vrai. un leader peut aussi. Euh, euh, éprouver de la jalousie envers les personnes qui le suivent lui, qui, mmh. lui, qui lui font confiance parce à lui et qui le forment. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en vérité, ce n'est pas seulement le leader qui inspire, même si un leader est supposé inspirer, mmh. influencer, oui. impacté. Mmh. Mais en fait, un leader peut aussi être inspiré par... Euh, tu peux être inspiré par ton employé. Ton, oui, oui, ouais, oui, oui c'est ça. Tu peux être inspiré par la personne qui est justement en dessous de toi. Oui. C'est toi le leader, mais la personne qui est en dessous de toi va avoir une idée. Puisque Dieu peut utiliser n'importe qui. Exact. La, et, et là, j'aime l'histoire euh, de Jésus. Lorsque euh, Jésus se retrouve là avec la foule, ils ont fait des séminaires, ils ont marché, ils ont prêché, ils ont mm. tout, tout, tout et les disciples viennent voir Jésus pour dire, maître, la foule a faim, oui. la foule a mm. faim, et Jésus va mais nourrissez-leur mm. vous-même, mm. vous voyez, mm. pourtant, la foule, euh, euh, les disciples ici sont quand même des leaders, oui. tu vois, oui. Jésus va vrai. leur dire, nourrissez-les vous-même, ils ne vont pas trouver la solution, la solution va venir d'un petit garçon, mm. qui mm. va venir avec ses pains et ses poissons, en mm. fait, mm. tu vois, mm. et en fait, les disciples auraient pu dire, plein d'orgueil, on va cacher ces poissons. Oui. Jésus ne doit pas voir ça. Et ça, on le voit même dans le milieu du travail. Oui. Quand tu n'es pas chef et que tu fais quelque chose de bien, oui. il y a parfois des chefs, des managers, des responsables qui vont venir comme pour couvrir ton travail. Exactement. Et prendre la gloire Exactement. du travail. Parce que c'est toi qui l'as fait, dire oh, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Ils vont parce qu'ils ben, oui. ont, ils ont le titre ou la position. Je pense que dans les deux cas, c'est important en fait, de savoir dire à l'autre merci. Oui. Merci, mm -hmm. tu m'as inspiré. Et je vois cet Pourquoi exemple qui n'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais de maman. Quand vous entendez leur discours, parfois elles vont dire « ce sont mes enfants qui m'inspirent, ce sont mes enfants qui me poussent à être meilleure, ce sont mes enfants qui sont ma source de motivation. » Pourtant, les enfants, ils sont juste des enfants. Ils sont en dessous, mais à tous les niveaux. Ils sont totalement dépendants de leur maman ou de leur papa. Mais c'est en eux que le parent va trouver la source de motivation et l'inspiration pour être encore meilleure. Donc euh, mmh. voilà, une position de supériorité n'empêche pas de pouvoir apprécier Exactement. ce qui vient d'autrui. J'ai une de mes mamans qui disaient ça en plus récemment cette semaine, qui euh, avait une conversation avec ma mère et elle lui disait « mais nos enfants, en fait, quand ils nous parlent, il faut qu'on les écoute mmh. ». Et ça wow. m'a touchée quand elle a dit ça, ça m'a vraiment touchée parce que du coup, euh, c'est aussi une façon de reconnaître qu'elles nous ont bien éduqués finalement oui. tu vois et donc elles apprécient les fruits oui. donc c'est pareil même quand on est en entreprise ou voilà quand tu sais que tu es là, tu as un employé ici, si tu l'as formé et qu'aujourd'hui fait bien son travail eh ben, il faut pouvoir apprécier le fruit Amen. de ce que tu as investi, Exactement. même en amitié en fait tu vas peut-être tirer ton ami d'une certaine façon mais quand tu vois que ton ami réussit du coup elle arrive à un certain niveau mais il faut apprécier le fruit plutôt que d'être arrogant et d'empêcher justement cette personne de revenir vers toi pour Peut-être apprend encore mm -hmm, davantage, mm -hmm. quoi. Et je vais aller un mm -hmm. peu plus loin, même dans, dans, dans ce qui est business. Toutes les personnes qui lancent un business, il y a ce qu'on appelle le feedback. Et, et moi, mm -hmm. je sais hein, qu'il y a des gens qui ne donnent pas de feedback mm -hmm. tout simplement parce qu mais que, que tu, tu, qu -ce qui tu se passe es full of yourself. Je <rire> ouais. ah, comprends. Ça. Tu es full of yourself. Tu mm. es trop fier de ton produit, mm. tu es trop fier de ton service. En fait, tu ne peux, tu ne peux pas être fier de ton produit, de ton service au point où en fait, ceux qui testent ton produit ne peuvent rien dire. Ouais, Parce que ceux ça. qui testent ton produit doivent pouvoir te dire, toi tu vas dire oui, oui, ça va t'enlever cette tâche sur, oui. la, sur la peau. Mais moi j'ai essayé, ça m'a pas enlevé la tâche sur la peau. Et puis sais. tu crois même que les autres sont chaloux de toi, alors que ouais. c'est toi qui es juste... Quand ils vont te faire un feedback en te toi, disant, quoi. voilà, mm -hmm. quand ils vont te faire un feedback en te disant, euh, oui mais en fait, euh, là par exemple, dans le produit il y a telle chose et telle autre qui, qui n'allait pas il faut avoir le recul en fait de se dire ah ouais, ok, ok, ok, ouais. tu oui. vois je me souviens, il y a une émission qu'on avait faite ici euh, à Evangé je pense que je, je l'avais faite avec une invitée. Et, euh, et donc moi, je, je vais regarder les commentaires parce que j'aime bien répondre aux commentaires. Mmh. Je préfère être en contact avec oui. les gens. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit euh, oui, et c'était une critique je, constructive. Oui. J'ai bien aimé l'émission, cependant, euh, par contre, la musique, elle était trop, trop forte, Etc. Mmh. Même si au-dedans de moi, je sais que cette histoire de musique trop forte, c'est assez subjectif oui. parce que d'autres personnes en ah mais non, c'était correct et tout. Euh, j'ai quand même répondu à la personne, en fait, merci. Mmh. Premièrement, mmh. merci pour la remarque. On va vérifier où est le problème. Et j'ai demandé à d'autres personnes, comment tu as trouvé est ce que la musique était trop forte au-dessus En fait, je veux dire, pour t'améliorer. Tu as besoin que les gens te fassent un feedback, oui. tu as besoin que les gens te disent « Ok, ce que tu as fait, c'était bien mm. ». Et, et en fait, ce n'est pas parce qu'ils vont, ils vont te dire le contraire que ça veut dire qu'ils sont jaloux de oui, toi. Mais justement, l'inspiration, c'est lié à le fait d'être humble, parce que si tu n'es pas humble, tu ne vas pas réussir à t'étirer encore plus. Et même, je dirais que le fait d'inspirer, ça ne s'évalue pas par soi-même, mais par ton degré d'impact des autres, en fait. Parce Totalement. que Ce que je constate, c'est que ce n'est pas toi-même qui va te dire Ah, j'inspire, ah, j'ai réussi, mais c'est surtout ce que les gens, ce que ça va produire chez les autres qui va Exactement. te montrer oui. que tu as vraiment réussi à influencer. Et Exactement. Enfin, J'aimerais dire aux personnes qui font des business ou des entreprises, la seule manière de voir que tu réussis vraiment, c'est quel est le degré d'impact que j'ai chez les gens. Ah, qu ouais. Qu'est-ce qu que les gens disent de toi quand tu mmh. n'es pas là oui. Qu'est-ce que les gens disent Il euh, y, y a un message qui m'a touchée. Euh, ben, j'ai l'habitude de recevoir des messages. mais me vrai que la semaine dernière, ça m'a un peu touchée parce que... Euh, bah, parce que c'était pas forcément mon intention J'ai fait une, une photo, un selfie de moi que j'ai publié Il y a une jeune fille qui m'a écrit Et deux autres messages qui allaient exactement dans le même sens Et ce sont des mots qui reviennent souvent Waouh, mm. pasteur grâce quand, quand je te vois, je vois la joie mm. Et je vois de la douceur en fait Et ça me donne envie de me rapprocher de Jésus mm. Ça c'est pas des choses que que je, bien, ça, hein. que je, dis, je mm. le dis Je ne dis pas ces choses-là Pourtant, quand je regarde ce que les gens m'écrivent en privé, et là, ce n'est pas des commentaires, parce que nous tous, on peut avoir des commentaires, hein. « Ah, t'es trop mignonne, tu es trop jolie wow. !» Moi, je ne m'arrête plus sur trop ces commentaires-là, Elle en a plein <rire> Trop belle Non, ce <rire> pas juste que j'en ai plein, je suis consciente de ma beauté Alléluia, somebody de... praise the de Lord de... Amen, Amen. Amen. <rire> Mais au-delà de ça, en fait, Qu'est-ce que tu renvoies qui rapproche mmh. les gens de leur but, mmh. de leur oui, objectif vrai. Tu vois, vrai. en l'occurrence, moi, je suis pasteur. Heureusement qu'il faut bien que ça rapproche les gens de Jésus <rire> c vrai. et pas d'autre chose. Ah, oui. Mais <rire> qu'est-ce que tu fais qui rapproche les gens de leur but mmh. et, et, et je pense que si tu le fais continuellement, tu recevras en fait aussi beaucoup de, de retours des personnes qui vont te dire, voilà, tu m'inspires, etc., etc. OK, let's go, on va, on va avancer un petit peu. Oui euh, le troisième... Non, deuxième. Deuxième. deuxième. Là. <rire> ça va vite. Ouais, ouais. Ça va vite. Oui, oui. Ça va beaucoup. Je déjà finir l'émission. C'est compliqué, là. Si ça parle d'accélération. Vraiment. Des Ils games. te diront pas que tu gères. Tu gères, c'est tu assures. Oui. Tu gères, c'est c'est bien. Mmh. Tu gères, mmh. c'est... Euh, euh, c'est aussi le... Tu sais, le commentaire. Le commentaire de... Ah, oui. oh, waouh, pas mal, mmh. en fait. Mmh. Et j'ai remarqué un truc sur les réseaux sociaux. Les gens en plus tendance à mettre un like qu'à mettre un commentaire oh. Oh. avec ce qu'ils pensent réellement. C'est vrai. Est -ce on parler de ça? Alors déjà, moi, je dirais que gérer, c'est même un cran au-dessus d'inspirer. Parce que quelqu'un mmh. peut t'inspirer, mais il, il n'a pas de concret. Mmh. Alors que quand on dit que tu contrôles, ça tu gères le game, ça veut dire que concrètement, il y a, et même pécuniairement parlant, mmh. il y a ce qu'il qu faut en fait. Hein? Il y a les résultats qui sont présents. C'est évident comme concrets. le au milieu de la figure, mais yes. ils n'osent pas te le dire quoi. <rire> ouais. Et je, je dirais, pourquoi est-ce que les gens n'osent pas toujours Je pense quand même au-delà simplement de la jalousie, il faut aussi savoir prendre les remarques. Parce, Parce que vrai. je constate aussi sur les réseaux sociaux notamment que les personnages publics, N'aime pas non plus qu'il y ait des commentaires qui nous disent. Commentaires négatifs. <rire> les Mais gens oui, me disent tout le, le temps. Est-ce qu'on peut supprimer, supprimer, ce Parfois, il faut, le il faut laisser. Bon, le moi, moi, moi j'ai une théorie personnelle. Je pense que les commentaires qui sont d'ordre, euh, qui sont insultants, oui. qui sont. Euh, un euh, caractère haineux, raciste. Voilà, etc. haineux, oui, oui, insultant, oui. raciste, ouais. un rapport avec le physique de la personne ou, la, la, ou la, la vie privée de la personne ou un caractère physique de la oui. personne que l'on critique. Je pense que c'est pas intéressant, mmh. tu vois, je pense que ça, on peut supprimer. Maintenant, si c'est plus des commentaires euh, du genre la personne, elle aime pas, elle aime pas. Et puis après, elle écrit tout un tas. Ça, ça la regarde. C'est comme les gens qui... Il y a, a quelqu'un qui était venu me traiter de, de, de sorcière et sur, euh, sur <rire> un poste. J'ai regardé le poste, j'ai rigolé, je suis passée. Pourquoi, dit, pourquoi oh, sorcière bah, à cause de quoi, ton maquillage ou qu'elle est Non, elle... euh... c'était une, une vidéo du méga GR et je crois que je priais pour quelqu'un, ah, la ah, personne tombée sur l'option ah, et il est venu dire ah, euh, la sorcellerie, magie, religion, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bien, toi, c'est bien, c'est bien. Enfin, je veux dire, parfois, il faut mm. juste se dire, OK, good, quoi. Mm. Tu vois, tu connais pas mm. les gens mm. en le plus personnellement. Mm. Ça, c'est vraiment quand tu es ancré dans ce que tu fais. Tu te... En fait, tu as conscience que tout le monde ne va pas forcément approuver ce que oui, tu, vas, vrai. tu vas faire. Et c'est aussi le accepter en fait qui on est et accepter que les gens aussi ne soient pas toujours d'accord avec ce que tu fais mmh. et c'est encore une Il bah, y a le volet où ils ne sont pas d'accord et il y a aussi le volet où en fait ils ne savent même pas de quoi tu parles Ouais, oui tu vois. Ah. rien ah. Non mais ça, ça c'est bien ça ah. Non mais pas ça, ça m'agace <rire> rien Et comme celui qui t'a traité, il ne sait même pas de quoi il parle mais ouais. le jour où lui-même... si on va... Ah, alléluia <rire> Non, mais en fait, c'est ça, c'est que les gens n'ont pas la connaissance de la chose, donc ils critiquent mmh. parce qu'ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, en oui. fait. Et puis, ils deviennent jaloux pour rien. Mais pour ah, rien, au lieu d'aller poser la question humblement, ouais. Le ouais. pasteur... Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité, mmh. Ça bien sûr. demande de l'humilité pour dire « waouh, ouais, pas mal ». Et c'est-à-dire que même dans le milieu chrétien, ça demande de l'humilité pour dire à l'autre, et, et on peut le voir, hein, les, entre les églises, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, les différentes dénominations, il n'y a pas forcément cette mmh. humilité de se dire Waouh, comment tu as fait pour faire grandir mmh. ton église Ou comment tu as fait pour euh, telle chose Ah, il y a mmh. telle chose qui est vraiment jolie, de, qui est très très bien. Dans ton... Comment tu as fait en fait mmh. Mais en fait, c'est là où on peut voir qu'on ne peut pas jouer au plus spirituel que Dieu. Mmh. Parce que, en fait, c'est des fléaux qui vont affecter tout le monde. Qui, des fléaux qui vont affecter et les chrétiens et les non-chrétiens et euh, euh, une boss lady. Et euh, la servante de Dieu mais à l'église, des fléaux. Mais où tu ne peux pas dire, par exemple, nous, on est chantres. Ah, toi aussi, tiens. Ah oui, elle aussi, elle aussi. Elle aussi. Bienvenue, bienvenue. Vraiment, bienvenue. Vous avez nous, on mais est Mais il y, y a tout un pupitre, là. Voilà, c'est ça. C'est vrai, est, oh. nous, on est, mais mais elle, est, est elle est aussi chanteuse Elle est aussi, elle est aussi Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais. Mais, mais bon... Après, nous, avec l'expérience, moi, il y a des choses que j'ai vues en tant que responsable des chambres. J'ai vu, en fait, des filles aussi se jalouser, tu vois. Oh L'autre la la a conduit la louante, tu seulement là, tu as le visage serré comme <rire> ça. Pendant serre. tout flallou. Mais pourquoi tu serres ton <rire> visage, visage serre. je loue Le Seigneur, ma sœur <rire> Alors ah ben Tu arrives à un bon moment, parce que ce qu y avait avant, ah c'était ah ah Les filles ah se battaient ah pour ah le micro, ah mais il fallait voir. Ah ah oh là là Je me rappelle un truc là Non, laissez d'abord, ah laissez d'abord. Ah je la ne ah donne pas de nom. Mais je me souviens des trucs, et puis quelqu'un d'autre, tu vois. Ah je oui? Mais oui je avais demandé d'être. Oh. je t'avais demandé d'être au micro, tu sais, il y avait une masque ailleurs, je t'avais demandé d'être au micro et puis, je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé, finalement, c'était l'autre personne qui était au micro, tu vois, oui. et tu lui avais laissé la place. Et moi, je me mais pourquoi tu lui as laissé la place? Après, je t'ai dit, euh, je t'ai rappelé, tu es venu devant et l'autre était là comme ça. Oh là non. là, <rire> ça fait mal au cœur. Hein. Elle comprenait pas. Mais Non, euh, mais pour, libéré. Pour, ne pas, pour ne pas être jaloux, ouais. il faut poser des questions. Comment as-tu fait pour avoir tels résultats Comment fais-tu pour gérer autant mmh. La personne va te dire qu'elle se lève à 5 heures, qu'elle jeûne autant de temps, qu'elle ne fait pas ci ou plutôt qu'elle fait ça, qu'elle étudie et tu vas voir que ta jalousie va vite partir. Hein. parce <rire> que, en fait non, elle on va aller a, chercher on... plus facile ailleurs. Non, mais en fait, on n'a rien sans rien. <rire> on n'a ouais. rien sans rien. Et là, je suis désolée. Là, on, a, on, on parle de, de la louange et de… Mais est-ce que… Vous... Vous savez ce que ça coûte d'être conducteur de louange oh, est-ce que vous est... savez l'énergie que ça demande pour par exemple ne serait-ce que cela C'est pour ça que j'ai préféré être responsable des chants Mais voilà, fini en fait l'énergie que ça demande même rien que pour <rire> conduire la louange c'est <rire> Ça demande énormément. J'ai passé des années à conduire la louange et franchement, quand je suis devenue responsable des choses, j'ai dit je ne vais pas rajouter ça. Hein? Ça voilà, va C'est un petit filou. Donc, bien <rire> sûr. Non, mais, mais ça, ça demande non, énormément. Ça demande. Voilà, donc il faut, dem... il faut poser il faut des de questions aux gens. Posez des, des oui, questions, oui, oui. Vous, les jaloux, osez vous approcher des personnes que vous jalousez. Sans leur tendre de piège. Ne sois pas jaloux. Mais posez des questions et vous allez avoir vraiment des réponses qui certainement dépasseront votre propre idée de ce que vous faites, de la réussite. Mais Exactement. ça nécessite tellement d'humilité. Oui, ouais, ouais, ça, ça demande, demande de tellement, Ça demande de l'humilité. Ouais. Et il ne faut pas croire que l'humilité, c'est quelque ça, chose euh, d'acquis ou d'inné ou de simple même à, à faire, en fait. L'humilité, c'est vraiment euh, cette, euh, où tu t'oublies toi-même et tu, tu décides de <rire> t'humilier. Mais comme tu le dis, c'est une décision. Ouais. J'aimerais vraiment mmh. qu'en tant que chrétien aussi, nous ne soyons pas euh, charismatoplanants en, en <rire> pensant à... Non, mais c'est-à-dire que tu es dans les airs, toi. Charismato-plan. Euh, voilà, tu, toi, tu es là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, <rire> l'humilité, c'est une décision. Mmh. Tu décides, soit mais, terre à terre. Daphné, moi j'ai plus oui, loin, mais je ne veux pas consacraliser tout. Normalement, normalement c'est quoi Normalement, si tu es si charismatique que ça. L'humilité, c'est aussi un fruit en fait, de l'esprit qui doit pouvoir ouais, ouais. se manifester. Donc, après, ça dépend de ce qu'on appelle charismato-planant. Ça dépend de ce qu'on appelle être hyper spirituel. Si tu es hyper spirituel, mmh. l'humilité doit pouvoir suivre. Mmh. Parce que sinon, qu'est ce que tu aller chercher dans l'esprit si ce, ce ne sont pas les, les fruits de l'esprit Mais oui, mais les, les fruits de l'esprit, c'est quelque chose de concret. On parle de l'amour, la joie, la paix, la tempérance. C'est des choses concrètes. En fait, il faut être concrètes. Et l'humilité aussi, c'est une décision concrète, qui fait mal par rapport aux émotions, je l'accorde, mais c'est quelque chose de concret. Ça, si, ça me fait penser à, sur les réseaux sociaux, là, le, le fléau des influenceurs. Mm -hmm tout le monde voulait devenir influenceur à un moment donné. On dit créateur de contenu, Alors attention, <rire> attention. Qu'est-ce que tu dis là Mais c'est vrai, eux, ils disent qu'ils sont créateurs de contenu digital. Avant oui, qu'on les appelle créateurs de contenu, Influenmé, on les pas influenceurs. Un oui, mais il y a aussi ces personnes qui voulaient être influenceurs, pas, mais alors, oui. pas forcément. Mais oui, tu n'es pas je obligé de créer tu... du contenu. Euh, enfin, nous tous, <rire> on est créateurs de contenu, après tout, c'est pour. <rire> mais regardez, quand le scandale des influenceurs à Dubaï a éclaté, il a éclaté. Le métier, <rire> le métier a perdu. Le euh... métier a perdu, non. Oui. Est-ce que, est que tout le monde était prêt à manger ce qu'ils ont mangé là-bas pour non, arriver là-bas Non, non, non. Là non <rire> ce que tu c'est mais, oui. mais oui, parce qu'on veut les mêmes choses, on jalouse les gens, mais on ne sait pas par quoi est-ce qu'ils sont Je passés. C'est pas. ça, poser des questions. Voilà, donc on voit les filles dans les chambres, elles sont ka, ka, ka, comme ça et mais... tout. Mais vous ne savez pas ce qu'elles ont fait avant ou ce qu'elles s'apprêtent à faire. Exactement. Quand elles tu sais, parfois même si tu poses la question, parce que même poser la question ne suffit pas, parce que si tu poses la question, s'il y, y a un scandale comme celui-là, la, la personne ne va pas te répondre. C'est vrai que Donc ça je, je on pense, va. Pas je dire. pense que d'emblée, de toute façon, il ne faut pas jalouser ce que l'autre a. Et vrai. Il, il ne faut pas désirer ce que l'autre a. C'est mmh, important mmh, de mmh. savoir qui on est, de savoir où tu vas, pour que tu restes focalisé sur ce que Dieu t'a donné. Parce que, comme l'exemple que tu as donné, ben, si la personne te dit Ok, euh, d'accord, tu veux ce que j'ai, Ben, fais tel sacrifice. Est-ce que tu vas le faire c'est ça en fait, est-ce est que tu ça. es capable de supporter et les sacrifices et les scandales qui sont attachés en fait à tout ça Mais quand tu entendras justement la liste des sacrifices, est-ce que tu jalouseras encore il y en a <rire> son métaire, hein. en a sont déterminés. Oh, elle je, elle dire est... dire. je suis jalouse qu'elle ait réussi à faire ça. parce que là, Moi, je <rire> moi, pas le courage, c'est vrai, tu raison. Je suis jalouse qu'elle ait pu. Non, mais la c'est une maladie quand même. C'est une maladie de l'âme. Son... Oui. C'est une maladie. Oui. Une maladie euh... justement, et la... si tu morale. connais son sacrifice, tu vas être encore plus jeune. Non. <rire> Pourquoi, Pourquoi moi, j'ai pas eu cette opportunité comme elle de faire ce sacrifice Non, arrête. <rire> que tu, a la... tu as une maladie. Tu as besoin d'être soignée. Non, mais parfois, les gens n'aiment pas les réponses. Tu sais, là, pendant ma dernière formation, les gens me demandaient « mais comment tu fais pour euh, euh, manifester autant de joie, tu es toujours oui. zen, etc. » Je dis « bon, premièrement, c'est Dieu. »« Ah, moi ouais. aussi tes trucs sont trop wow. compliqués. » Voilà les réponses. « vrai. »« Ouais, mais toi… Euh, »« Non, mais moi quoi ?»« Oui, c'est Dieu en fait. »« C'est Dieu. Oui. Dieu. Dieu. »« C'est Dieu. »« C'est vrai. »« C'est ma source de la question vois. que je me pose, c'est… » D'où est-ce que vient vraiment les origines de la jalousie Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens ils sont jaloux, mais ils ne savent même pas que eux-mêmes, ils sont jaloux. D'où vient hein, la jalousie mais, Le Satan, diable C'est le chétain si, si nous reprenons la parole, c'est ce qu'il dit, je vais le monter hein. Mais oui, c'est lui Avant que la rébellion n'arrive dans sa tête, c'était d'abord la jalousie, parce qu'il a vu Dieu, il a dit oh, « Moi Dieu, aussi je peux Moi aussi je peux tu as vu il donne les ordres, les anges obéissent, ils mmh. disent ceci, ils cela. C'est comme certains, certains aspirent à des postes élevés juste par jalousie, tu mmh. vois. Et ce qui est Mauvaise triste dans motivation. cette histoire, c'est que Lucifer était magnifique. C'est ça, c'est que des fois tu peux avoir ton. C'est ça, fait de ça. C'est dommage ce que Dieu a mis. Bon, c'est pas dommage pour lui. Lui, c'est trop tard. Mais vous comprenez, j'ai pas de compassion pour lui. Mais quand on regarde l'histoire, rien pour ça. ça. on pour ça. Non, lui, c'est trop tard. Mais c'est quand on repense à tout ce que Dieu avait déposé en lui et la fonction qu'il occupait, c'est juste. Ouais, je ne comprends pas. Et ça, en fait, ça crie aussi, ça montre aussi en fait à point beaucoup de personnes ignorent totalement ne savent pas ce qu'il y a au dedans mmh, d'elles ouais. et euh, au début Malex ma en parlant en disant parfois tu as une chose mais tu sais pas que ça va t'emmener là-bas mmh, mmh, c'est mmh, vrai tu ignores que tu ça va, va t'emmener là-bas et, et, euh, et oui. voilà oui. et tu, tu, tu, tu vois l'autre briller mais tu ne vois pas toi comment tu brilles euh, en fait tu n'es pas consciente que tu es aussi euh, la lumière mmh. ou si tu ne l'es pas encore que tu es à devenir une il y a une chanson comme ça de Sina j'aime bien qui dit euh, c'est une merveille, peu importe ce, ce que, que tu, tu vois, vois maintenant, Eh, mmh. hey, je, je vois sa gloire, car je sais qui je suis. Mmh. Et en fait, c'est fou parce que souvent, euh, jalouser les autres, c'est mépriser ce finalement qu mmh. ce, ce qu'on qu est et oh, wow. ce qu'on a et oui. ce que Dieu a mis au-dedans de mmh. nous en fait. Si tu es vrai. jaloux, que le Seigneur te délivre de la jalousie on Amen. Amen. Amen. Ok, Amen. on va passer à un autre conseil. Oui. Et ça va dans le même sens, hein? oui. Ça va dans le même sens. Mm -hmm. Ce qu'on ne te dira pas, c'est « Dis-moi comment tu fais. » Et voilà, posez des questions. Maintenant, explique-moi. Mm -hmm. Maintenant, explique-moi la voix. Maintenant, montre-moi ce que tu as fait. Maintenant, oui. euh, dis-moi ce que je dois faire. Maintenant. Et là, encore une fois, ça va dans l'humilité, mais je mm -hmm. crois que c'est plus... C'est plus deep que simplement poser des questions, parce que tu peux poser une question, apprendre une chose et rester endurcie. Oui, mmh. c'est vrai. Or là, montre-moi comment tu fais. C'est, euh, je suis disposée à apprendre. À faire, faire un, pareil. un cœur pour apprendre. Oui. Mmh. Oui. Voilà. Non, en vrai, c'est oui. l'attitude, parce que je pense que tu peux aussi poser ce genre de questions mais avec des motivations mmh, mal oui. intentionnées oui, et ils ont tout tout encore fait. plus rabaisser la personne tout à fait. et avoir un droit de regard dans le sens où tu, où tu vas dire ah, « Mais t'as fait ça comme ça, mais moi j'aurais pas fait ça comme ça » ouais. mmh. Ah, vrai, le « moi je n'aurais pas fait comme ah, ça » oui, hein. Le « moi je » Celui-là là. Ouais. Celui -là, là aussi, hein. <rire> il, il est, est pas bon Il est très bizarre, hein. il est malade il moi, je n'aurais pas fait comme ça, là, c'est aussi diabolique, hein, oui, parce oui, que oui, oui, la vérité... Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que tu es à ma place C'est oui, ça. Voilà. En fait, et la vérité, c'est que très souvent, on veut parler de ce que les autres font. Je ne suis pas contre les conseils constructifs. Mm. Mais très souvent, on veut parler de ce que les autres font comme si on était à leur place. Mmh. Est-ce que tu es à ma place Est-ce que tu es capable de porter mon fardeau mmh, mmh. Est -ce que... Et, et j'aime bien cette phrase que j'ai dite dit une fois un matin, oui. ça, et je me suis dit « Oh my God, oh trop my God. Je suis inspirée. Oh my God. Et en fait, je ne sais plus, je crois que c'était dans le cadre des, ch des chants. Des... Bref, j'ai dit que la couronne est toujours lourde sur la En fait, elle est toujours plus légère sur la tête de la personne qui ne la porte pas elle a toujours l'air belle sur la tête de la personne qui ne la porte pas. Ah, je me rappelle. Mais est elle est pas. lourde sur la personne oui. qui la porte. Parce que quand tu vois une couronne, et ça, c'est vrai, hein, vrai, les couronnes, hein. que les, les vraies couronnes. Euh... Pas la couronne de, de Sarcelles Saint-Denis que tu as là, ah Pas ça, pas ça, pas ça. <rire> une vraie couronne, <rire> d'accord, <rire> constituée de diamants, de pierres précieuses. Et, et voilà, c'est lourd. En fait, oui, ça, ça pèse sur la okay. tête. Mm -hmm. Et c'est fou parce que les princesses, était entraînée mmh. à porter la couronne et à marcher marche, avec la oui, couronne. Vrai, oui. Et on ne se rend pas compte comme ça, mais si tu vois quelqu'un faire cet exercice-là, ça te paraît bon, c'est simple, c'est joli, ça brille, mais met le truc et elle marche. <rire> Alors que non, c'est un poids, en fait, mmh. et que tu ressens sur ton cou, quoi, tu mmh. vois. Mais tu sais, je, je pense aussi que c'est parce que les gens sont envieux des positions que les gens occupent, mais pas du cœur. Mmh. Ils sont envieux de la position, pas du cœur, très eh bien, de la personne qui brille dans sa position. Et je pense qu'on a un excellent exemple dans la parole de Dieu. Euh, et je crois que c'est entre Élie euh, et Élisée, mm -hmm. parce qu'il va dire, euh, je veux le cœur. Mm, ça. Il lui dit, ne veux... parle pas du fait qu'il veuille sa position mm -hmm. de, de prophète en chef mm -hmm. ou de euh, mm -hmm. grand manitou de mm -hmm. la prophétie, de je ne sais pas quoi. Mm -hmm. En fait, il lui dit, je veux le cœur. Mm -hmm. Mm -hmm. Je veux le cœur. Yes. Donc, lorsqu'une personne ose Dire, montre-moi comment tu fais en réalité. Au-delà simplement de euh, la routine ou la discipline qui accompagne Gain, le succès, c'est que la personne est prête à recevoir le cœur oui, de ça. la personne pour, ça, pour ça. réussir. Mm -hmm. Et oui, mais... les personnes jalouses mm. demeurent de dans la, en fait, elles, sont... <rire> elles demeurent superficielles. Est ton et et elles elles... elles veulent le titre non, mais parce que pour moi, pour être envieux à ce point-là, il ne faut pas avoir de cœur, justement, <rire> où c'est quelqu'un ouais, qui a un mauvais cœur. On lui enlever. Non, mais on lui enlever <rire> bah, Où oh, c'est parti. Attends, elle a déposé <rire> est le partie. cœur. Elle a déposé quelque oui, pour, part. pour choisir la jalousie. Oui, voilà, à ça. cause des mauvaises expériences, ou parce que depuis, elle galère et galère, donc son cœur est resté dans la galère. Bah, oui. Donc maintenant, quand elle vient vers toi, elle veut juste ta position, mais pas le processus qui ouais, va ouais, avec. Oui, c'est ça. Ça mmh. pas l'esprit qu'il a, qui a derrière mmh. et, et tout ça, mmh. en fait. Donc mmh. une personne jalouse, c'est une personne aveugle. Daphné, mmh. tu as vraiment pris un bel exemple, c'est un enseignement comme ça que j'ai fait le dimanche à l'église lorsque je méditais la parole de Dieu, il s'agissait ici de l'histoire justement d'Élie et Élisée mmh. et puis euh, le maître va son, son aller, il va monter, il va mourir, hein, il va rejoindre le Seigneur tout ça et, euh, et Élisée va, va prier son maître de rester, il va tout faire pour que son maître reste et tout et puis à un moment donné... Euh, il va, il, va, il va lui demander en fait la double part, la double portion. Mmh. Et, euh, et je disais en fait quand j'ai fait cet enseignement que euh en grandissant dans la vie chrétienne, j'ai eu l'impression que la double portion c'était la double onction. Oui, tu oui. vois la double dose de l'onction oui. et très souvent quand on enseigne, on enseigne que cette partie, je pense que c'est une c'est une vérité, mais au travers de mes méditations, j'ai découvert que c'était pas la totale vérité en fait. Oui. Et parce que ça fait du coup que les chrétiens recherchent la double portion, c'est-à-dire oh Impose-moi les mains. Je veux ce que tu as dans ta vie. Oh, fais telle chose. Je veux, ce que, je veux le double manteau, la double portion. Et pendant que je méditais en fait ce passage biblique et que j'ai commencé à lire en fait justement le verset en anglais, Élie ne parle pas de portion ou il Élisée euh, plutôt, il dit « my life uh, repeated ». Tu vois, « your life repeated in my life ». Ça signifie « ta vie répétée en la mienne ». Et dans d'autres versions, c'est « ton cœur ». Répéter dans mon cœur. En fait, et, et ça prouve ici que en fait, il voulait le cœur, le cœur de son maître. Il voulait, il ne voulait pas juste l'onction. Il voulait la capacité de gérer l'onction. Exact. Tu vois. Et, et, et c'est ça, en fait, je pense que chacun d'entre nous, on doit avoir cette euh, humilité de dire, ok, je veux apprendre le comment. Et oui. Tu vois. C'est ça. C est c est, ça. Parce que le cœur, c'est le comment. c'est ce qui fait prospérer euh, même. Euh d'un point de vue stratégique, c'est ce qui fait prospérer une entreprise. C'est ce qui fait son, son, c est, c est son, son, son, son cœur, c'est sa raison d'être, c'est sa, raison, sa raison de faire, ça. qui fait que euh, ça. on aime plus une, une ça. entreprise que 15 000. Autres. Ça. Ah. Une entreprise qui n'a pas de raison d'être réelle va finir par fermer en fait. Voilà. Donc il ne s'agit pas juste d'aller vendre des perruques. Oh. Voilà. <rire> mais ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de l'entreprise. Oui, Les oui. gens s'intéressent à l'histoire, donc du coup, ils vendent des émotions finalement. Mmh, c'est oui. ça. En gros. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, donc en réalité, fait. tu ouais. peux trouver deux mêmes produits dans deux entreprises différentes, mais ce qui va te faire choisir cette, cette entreprise et pas l'autre, mais c'est l'émotion qui est dégagée, voilà. c'est mmh. l'histoire, mmh. c'est mmh. le mmh. contenu, le mmh. cœur mmh. en fait, mmh. le cœur de, y a le de comment, cette entreprise. Il y a le pourquoi. Mais tu dois savoir pourquoi et tu te lances et tu dois savoir comment en fait tu vas mettre en place ces choses-là. Parce qu'au final, s'il faut que tu inspires d'autres personnes, à un moment donné, tu devras aussi, euh, comment dire, transmettre, déposer, oui. euh, mm -hmm. impacter mm -hmm. les gens. En fait, produire aussi chez les autres, finalement, mm -hmm. ce que Dieu a produit en toi, mm -hmm. en mm -hmm. fait. Donc, voilà. Oh, on, on, ça y est mais bien. non, j'avais un autre exemple. vas s'il te plaît. Prenons l'exemple de Anne et Penina. Hey. C'est un excellent exemple, n'est-ce pas Parce que c'est deux femmes hey, qui P ont P le P même mari. Cana. Et P moi, quand j'imaginais Cana, je me dis, mais... J'aimerais avoir un. Non, je veux pas un mari comme lui, passer des polygame. Non, j'arrête. <rire> J'allais les... dire. Oui, je veux euh... un mari comme ça. C'est quelqu'un de bien. Il est bien et tout, mais je veux pas mais de lui. Il aime aussi Pénina. Ouais, non, non, non. Je veux... Mais vous voyez, Pénina, elle donne des enfants, elle a une descendance, elle a, elle a, voilà. Ce mm -hmm. qui fait qu'une femme euh, fonctionne, hein, d'un point de vue euh, purement rustique. Mais, euh, mais c'est rustique <rire> de se dire qu'une femme, elle est top parce qu'elle a juste des enfants, oui, c'est bizarre. rustique, je Roustique. pense aux potatoes. Pourquoi les potatoes Méchant, les traqueurs. les potatoes, si elle est rustique, là, tu connais pas ça m'a fait penser aux fommages, au fromage. Au fommage bah, Les potatoes. La raclette. Bon, vous comprenez que c'est vraiment très reculé comme idée. Mais Pénina, et moi j'imagine que c'est une belle femme, trop jolie, qui a des grossesses, mais le corps devient tout de suite bien ferme et tout. une Trop jolie fille. Mais malgré tout, elle est jalouse et elle mortifie l'autre. Elle est jalouse et elle mortifie l'autre. Alors que... Ah, tu... que Dieu te délivre de la jalousie, Mais ma non. soeur. si tu es jalouse, <rire> va méditer cette histoire. Sois libre non Parce au nom de Jésus. Parce qu'au bout du compte, on parle de Anne et Samuel, on parle plus de Penina. Qui sont les enfants de Pénina oui, c est c est vrai, Pénina aussi. est passée où C'est vrai. C'est le pasteur Paulette qui a dit est-ce qu'on entend parler des enfants Même de ses enfants, c'est qui ah. Inconnus au bataillon, on les connaît pas au quartier. Elle a accouché, tout ça pour rien. C'est ça. <rire> elle a super du Elle dur. a fait tout ce bruit-là. <rire> bah, oui, elle était dans le bruit, elle n'était pas concentrée. <rire> elle a même pas consacré ses enfants. Voilà. Elle a fait du bruit, elle a fait ah, galérer. Mais ça, c'est quand oh. tu n'es pas focalisée sur son couloir ça. et que tu commences à regarder ce que font les autres. Et du coup. Ça. Ce que tu fais finit par mourir mm, Alors mm, est-ce que mm, tu peux mm. déclarer après moi au nom, Jésus, oh, non, au nom de Jésus Je crois et je déclare Que, je crois et je que, déclare. que ce que je produis Prospère Je vois, je vois. La, manifestation la manifestation De la grâce de Dieu Dans ma vie J'ai la faveur d'eau et, et, au... et la faveur, faveur d'en bas Je suis bénie Au départ à l'arrivée Au nom de Jésus Je suis favorisée Dans toutes mes entreprises mes mes entreprises, entreprises, je, chasse, je chasse tout esprit de jalousie de, de mon cœur. Je ne je suis, suis pas jalouse parce que je prospère à tous égards comme prospère, comme prospère, comme prospère, comme prospère l'état de, de mon âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, Amen. Amen. All right. Ben, merci. merci beaucoup les filles pour oui, ce plateau merci très à toi, dynamique. Merci hein, pour cette wow. invitation. Merci <rire> les filles. Hein. Merci beaucoup. Les <rire> les merci les essentiels. Hein. <rire> es ah que oui, le oui. Seigneur <rire> vous bénisse. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir. Évangile TV par un don en cliquant simplement sur le lien qui est en dessous du player. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Mouah. Ciao, bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. bye. <rire>